bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment bien interpréter un thème de blues je vais vous donner des conseils que je donne assez souvent à mes élèves euh, à ce sujet là sur ce sujet là euh, parce que ce sont des erreurs que je vois assez couramment en fait lorsque je donne des blues à travailler à mes élèves et après je les vois revenir avec euh, des petites choses à corriger qui sont assez souvent les assez souvent les mêmes choses en fait donc on va voir le thème T-Bone Shuffle, c'est un thème qui a été composé par le guitariste T-Bone Walker qui était un guitariste extrêmement influent euh, dans le blues et qui a influencé plein de guitaristes extrêmement connus, Jim Hendrix par exemple, mais plein d'autres. Euh, et donc ce que je vais faire c'est que, déjà la première chose à faire lorsque vous bossez un thème de blues c'est d'avoir la partition, en fait de jouer les bonnes notes avec le bon rythme ça c'est la base, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas, pas faire grand chose donc il faut trouver la tablature, trouver la partition ou éventuellement la repiquer vous-même en essayant de retrouver les notes avoir les bonnes notes avec le bon rythme pour ce morceau de T-Bone Shuffle, ce pas très compliqué, il suffit aller sur, d'aller de trouver ma version sur YouTube parce que je l'ai enregistrée, à deux guitares d'ailleurs il y a deux voix, et vous trouvez la tablature, vous la téléchargez gratuitement et vous avez la tablature à suivre en fait euh, donc vous bossez ça avec Guitar Pro, avec TuxGuitar, avec n'importe quel logiciel qui vous permet de lire la partition et de jouer en même temps, de ralentir le tempo ça c'est la première étape à prendre les bonnes notes avec le bon rythme maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire ça sur... Euh, je vais jouer ce thème là avec justement les erreurs que je vois assez couramment et puis après je vais corriger, je vais faire ça sur deux versions la version, alors je ne sais pas si c'est la version originale, mais en tout cas c'est une des premières versions enregistrées par T-Bone Walker. C'est sur le CD T-Bone Blues, je crois. Euh, parce qu'il y a plusieurs versions de ce morceau-là enregistrées par T-Bone Shuffle. Et puis une euh, de T-Bone Walker. Et puis une qui est de Albert King avec deux autres personnes. Euh, Robert Cray, je crois, et Albert Collins. J'espère pas me tromper. En tout cas il y a Albert Collins dans le, dans le trio, quoi. Je vais le faire en même temps, en espérant que YouTube ne me mette pas trop de contraintes et bloque pas la vidéo euh, sur ces deux morceaux. En tout cas, j'espère qu'il y en aura au moins un des deux qui passera et qui sera pas bloqué par YouTube. Donc je fais ça en même temps que ces morceaux. Il y en a un qui est en la bémol, hein. je vais partie bonne Walker, et l'autre en si, je crois. C'est parti j'ai fait pas mal d'erreurs, de, ou plutôt de choses... Des... En fait, j'ai joué les bonnes notes avec à peu près le bon rythme. Mais ça sonnait pas. J'ai essayé, de, dans l'audio d'ailleurs, de mettre ma version sur une oreille. Donc si vous écoutez au casque cette vidéo, c'est parfait. Sur, plutôt sur une oreille. Et puis l'autre, le modèle plutôt sur une autre oreille. Comme ça, c'est assez pratique, assez facile de comparer. La première des choses à faire, attention. Euh, lorsque vous bossez un thème et à bien reproduire, c'est le phrasé, C'est-à-dire, est-ce qu'une note, elle est tenue ou elle n'est pas tenue Ou est-ce qu'elle est piquée en fait Est-ce qu'elle est jouée ta ou est-ce qu'elle est jouée ta Si elle est tenue, combien de temps elle dure Toutes ces choses, en fait la façon de jouer une note, c'est ce qu'on appelle le phrasé. S'il y a des bennes par exemple, de combien il est le ben De un quart de ton, de un peu plus d'un quart de ton, un peu moins d'un quart de ton À quelle vitesse il se fait Tous ces trucs, c'est des choses qui ne peuvent pas être notées précisément sur des partitions. Vous n'aurez pas cette information. Euh, donc ça c'est très important d'écouter le morceau et de le recopier le mieux possible donc là ce que j'ai fait dans mes versions c'est que j'ai fait j'ai tenu un peu trop toutes les notes parce qu'il y en avait qui doivent être piquées par exemple ça doit faire ta da, ta. Ta da, ta. donc celle ci et celle- ci sont piquées dès que je joue la note ta, ta, je relâche la pression à la main gauche Prénom. il y en a certaines qui sont tenues et d'autres piquées ça c'est la première chose, les... essayer d'imiter le phrasé des notes, c'est très important la deuxième chose c'est le rythme, très souvent lorsqu'on a... lorsqu est débutant ou de niveau intermédiaire on n'a pas forcément une... un souci du rythme qui est très important on est... On... Quand la note est à peu près dans la pulse, c'est bon. Bah ben non, il faut être très soucieux de ça. Parce que ça contribue énormément à la qualité d'une interprétation, et en particulier lorsqu'on joue sur un thème qui est écrit, qui est... Si vous jouez ce morceau devant des amateurs de blues, ils vont connaître ce thème, et si vous faites ta-da-da, -da, ta -da, da da ils vont dire « Ah, on reconnaît le thème, mais c'est pas, l... <rire> pas le bon phrasé !» Bon, euh, même s'ils sauront pas dire ces mots-là. Quelque chose qui est très important c'est le placement rythmique le rythme il faut que vous soyez parfaitement avec le morceau là dans les deux exemples que j'ai que j'ai enregistré là que je viens de jouer j'étais pas vraiment avec le morceau j'étais toujours un petit peu derrière alors des fois ça fluctuait ça, j'accélérais un peu ou quoi mais globalement je traînais un peu toujours les pieds donc ça c'est un, un défaut qu'on a assez souvent euh, de <coughs> Lorsqu'on joue avec un modèle audio, c'est qu'en fait le temps que le son arrive à l'oreille, qu'on dit Ah oui, il faut faire ta da da, et ben là il y a, je sais pas moi, 50, 100 millisecondes de délai Qui font que ben, en fait, ça, sonne, ça sonne décalé quoi en fait hein. Donc ça, il faut faire très attention à ça et, et essayer de le corriger, donc d'être plus soucieux du rythme Quitte à, ce sera peut-être nécessaire, moi c'est ce que j'ai fait pendant une période, de, pendant ma formation de, de me dire, il faut que j'accélère en fait, il faut que je joue trop tôt par rapport au... Au rythme c'est ce que j'ai fait je me concentrais pour ça et, et je me rendais compte au final qu'en fait je jouais pas trop tôt je jouais pile sur la pulsation <rire> c'était moi qui pensais qu'il fallait que je joue trop tôt une très bonne façon de progresser la danse, c'est de s'enregistrer parce que quand on joue on dit ah c'est bon c'est dans la pulse on écoute et là on dit ah mince ah ouais c'est euh, ça groove pas trop quoi c'est pas trop c'est parce que justement on est décalé par, par rapport à la pulsation donc avec tous les, les smartphones qu'on a autour de nous euh, aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous enregistrer. Vous mettez le modèle de Thibaud Walker ou de Albert King, peu importe, et vous jouez en même temps, vous enregistrez juste le thème en hein, 20 secondes avec votre smartphone et vous écoutez. Et si vous n'entendez si même pas et vous avez l'impression qu'il y a juste une quatrième guitare qui joue en même temps que les trois autres guitares, ben c'est bon, c'est que vous êtes bien dans la pulse. Sinon, non. Sinon, il faut donc essayer de percevoir quand est-ce que vous accélérez, vous ralentissez, tout ça. Ça, c'était mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est euh, l'énergie en fait. Là, j'ai joué ce thème de blues un peu comme un musicien de bossa, on pourrait dire, jouer un thème de blues. Tout calme comme ça, sans attaquer la guitare trop fort et tout. C'est du blues. Il faut, que, il faut rentrer dans la guitare, il faut que ce soit dansant en plus, c'est un shuffle. Pas d'un temps. Tadantin. il faut vraiment attaquer la guitare plus fort que sur un morceau de bossa par exemple donc ça c'est important que ça se traduise à la fois dans votre technique de guitare donc ça veut dire attaquer plus fort les cordes hein. comme ça et non pas et je refais si j'exagère un peu, cette dernière note, elle frisait un peu si je coupe mon volume, que je l'écoute on va entendre un clac, on, va, on entend le slap de la corde sur le manche et quand je remets mon volume et que j'écoute le son de l'ampli ça pose pas trop de problèmes, ça, ça fait un effet un peu plus percussif je perds un peu du sustain de la note, mais là elle est piquée donc c'est pas grave et je gagne beaucoup en énergie le fait d'avoir ce son un petit peu claquant quoi donc ça c'est, il faut que ça se traduise dans votre technique de guitare mais aussi dans votre énergie globale en fait dans votre énergie corporelle si vous jouez ce thème avec la bonne technique et que vous êtes comme ça ça va s'entendre dans votre jeu que vous n'avez pas l'énergie de ce morceau-là. Alors, si vous êtes quelqu'un de nature extrêmement zen, très calme, eh ben, peut-être que ce style de musique sera pas le style comment dire, dans lequel vous êtes naturellement, spontanément, ultra à l'aise et, et raccord avec l'énergie. Mais c'est un bon exercice justement de s'entraîner à jouer des styles de musique qui sont pas forcément dans votre énergie de base, on pourrait dire. Ça fait partie du rôle du musicien de s'entraîner, de jouer différents. On pourrait dire de, comme un acteur qui jouerait différents rôles, un acteur qui est peut-être extrêmement nerveux, très euh, naturellement, mais qui va jouer le rôle de quelqu'un qui est tout mou. Voilà. Ben, c'est un exercice pour lui qui est sans doute très intéressant. Quand on est musicien, c'est pareil, il faut savoir faire un petit peu de différents styles, quoi, jouer différents styles. Donc là... Ce morceau-là, il se joue talin, un, un petit peu nerveux. Je vais les refaire, ces deux morceaux, en appliquant euh, tous ces conseils, en essayant d'être pile dans la pulsation, avec une attaque plus franche, une énergie corporelle plus franche, et puis avec le bon phrasé, avec les bonnes notes piquées et tenues. Petite erreur sur le, j'ai fait une petite erreur, sur... je me suis trompé d'une note sur la version avec Albert Collins. Vous voyez déjà que ce c'est pas exactement les mêmes énergies ces deux morceaux. Vous voyez aussi que sur la version de Albert Collins, euh, il y a un... une appoggiature qui joue systématiquement sur cette note là. Donc ça, c'est important de l'avoir remarqué. Pour copier le phrasé. En conclusion de cette vidéo, essayez d'être le plus possible attentif à tous les détails qui tournent autour des notes principales et du rythme principal, toutes ces petites subtilités. C'est souvent ça qui va faire justement la, le fait qu'on trouve que, que la musique est bien jouée, ou que même qu'elle qu est personnalisée, qu'elle apporte de l'émotion. Voilà. Tous ces petits détails de phrasé, c'est extrêmement important et en particulier dans certains styles de musique comme le blues. Sachez qu'il y a plein de cours vidéos. alors déjà il y a plein d'autres tutoriels sur le blues sur ma chaîne YouTube et il y a aussi plein de vidéos beaucoup... de cours vidéos beaucoup plus complets, qui durent euh, en général deux heures qui sont disponibles sur mon site guitare Improvisation et qui sont payants à un prix pas très élevé euh, dans lesquels je détaille plein de choses, donc comment interpréter des thèmes mais aussi pas mal l'accompagnement et l'improvisation évidemment sur les blues vous pourrez vous entraîner à jouer ce morceau-là sur euh, des playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, et je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo où j'interprète euh, t Shuffle à deux guitares, comme ça vous pourrez, vous, vous pourrez télécharger le, la tablature du, du thème déjà, et puis aussi vous inspirer de ma version, pourquoi pas jouer en même temps que, que moi, pour bosser votre phrasé.